Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 sur DevPro contre un DBBot Donc c'est un ordinateur qui nous permet de nous entraîner Et donc c'est le nom de l'épisode, c'est euh... Donc bien sûr, je prise de grenouille grillée, voilà tout simplement Allez hop, on va commencer, j'invoque ma fusée volcanique Je prends accélérateur, rechargement accélérateur de flammes Tout va bien il fait K, hop, je lui affiche 500 points de vie, et en plus, je pioche une carte, donc, voilà, je suis tranquille, Pépère, Pénard, Ozef, il va jouer sa Terraformation pour pouvoir récupérer un monstre, voilà, invoqué, il croit qu'il va pouvoir m'attaquer, et il perd 2400 points de vie d'un coup, et il comprend pas pourquoi. Donc, après, j'invoque Uria, je suis occupé bon je sais que il lui reste il lui reste quand même euh, mille de points de vie voilà et donc on y va je fais une et là, il va poser tous ses monstres en mode défense, <rire> parce que il n'a pas le droit d'attaquer. Donc, et moi, bien sûr, je rejoue un rechargement accélérateur de flamme et un petit cylindre magique au cas où. Donc, euh, à partir de maintenant, ça va se. Ça va se faire un peu compliqué pour lui, parce que j'ai euh, le twin, euh, le tourbillon jumeau. Et mince, voilà, il, il m'enlève ma, ma carte, donc du coup, je veux peux pas la jouer. Solidarité, il a pioché. Moi, j'utilise euh, unité de ravitaillement, voilà. Ce petit duel était un peu long, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Dis. Donc, je rejoue, hop, et je pioche de cartes. Ah oui, comme ça. Ah oui, c'est vrai, je lui burn son monstre avec Rajeki avec mes cartouches de chasse volcanique. Voilà. Voilà. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Sachez que si vous le désirez, je peux vous fournir la carte de membre de la team astral. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, membre de la team Aserelle, vous le dites en commentaire, euh, quand vous voulez faire un échange, je vous la mets gratos, voilà, en... sans problème. Donc, euh, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et puis on se dit à très prochainement. pour